Donc, présentation du deck, et ensuite, on fait, euh, on va dire, 40 minutes de game à peu près. Donc, le premier deck que je vais vous présenter, c'est un deck basé sur les... Euh, c'est un big chasseur, tout simplement, donc basé sur les énormes créatures du chasseur, et surtout, euh, le nouveau sort qu'il a récupéré, qui est très intéressant. Merci, euh, Gabin Sogé, merci pour le prime. Euh, le cœur de Stronglorance pour, 10... pour 10 mana, ressuscite toutes les bêtes alliées, coûtant 5 ou plus. L'avantage de ce sort, et c'est pour ça qu'il est viable, selon moi, et que le deck peut être viable, euh, c'est qu'il est changeable. Donc il pourrit finalement pas la main, ce qui est plutôt intéressant quand on joue chasseur big. Donc on va évidemment jouer l'ELEC. C'est une carte neutre qui a provocation. Euh, Raldagonie inflige 3 points de dégâts à chaque serviteur adverse. Donc c'est un, un beau bébé euh, beast. Il y a le Banjozor. Chaque fois que ce serviteur attaque, vous piochez une bête. Il gagne ses caractéristiques. Donc ça, c'est un monstre également. Le Roi Crush, on ne le présente plus. L'Hydrolodon, on ne le présente plus. Le Monsieur Mukla, euh, qui est euh, les, les, les artworks. Les nouvelles artworks sont magnifiques. Pour mana, 10-10. Remplit la main de votre adversaire de banane et il a rué. Donc ça pollue un peu la main de l'adversaire. Alors parfois, ça peut l'aider s'il a du board, évidemment. Mais c'est plutôt cool. Et on a euh, grande ambition. Alors ça, c'est un peu bizarre. Ça peut paraître tout nul, mais finalement, vu, vu on va dire l'ensemble du deck, en fait, quand tu commences à créer le deck, tu te dis à la fin, eh, c'est peut-être pas si mal. Mais c'est vrai que juste, Carte seule comme ça, sans analyser le reste du deck, tu te dis c'est horrible. Pour 5 mana, ça invoque la bête au coût le plus élevé de votre main. Elle se remet, euh, elle se met en sommeil pendant 2 tours. Donc évidemment, ça vous permet de jouer un monstre un peu plus tôt. Mais c'est vrai que pour 5, on va faire un truc qui va rien faire pendant 2 tours. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, on a le sabre, qu'on connaît bien, qui permet d'accélérer pour les bêtes. Le fusillard-pont forcément carte clé. Vu qu'on joue à pont on va jouer le préparateur d'instruments qui va permettre d'aller le piocher. L'esprit sauvage pour tenir. Scribe qui permet accessoirement de diminuer le prochain sort, donc de faire en grand ambition sur T4, ça fait plaisir. Euh, attention de ne pas faire ça euh, avec la pièce avant, parce que si on fait Scrib, la pièce, c'est la pièce qui, est qui prend le, le dot de, de ça, hein, si ce dis pas de bêtises. Euh, L'éleveuse euh, bah, pour aller récupérer une grosse bête. Euh, braconnière pour la tempo pour tenir. Le petit tracker de babiole qui permet finalement euh, bah, de récupérer un petit sort euh, pour pas cher et donc... Ça nous permet finalement d'augmenter nos chances de, avec le fusil à repos, de récupérer une bête, donc j'aime bien l'idée. Euh, mais c'est vrai qu'à la place du tracker, on peut très bien jouer ça. Euh, attendez. Euh, non, pas ça. Le petit sort à la petite créa à deux, qui est très intéressante je trouve, qui est une nouvelle carte en chasseur. Alors il n'y a pas énormément de sorts, mais je pense que la carte est suffisamment bonne en paratonnerre. Euh, Celle-là, dès que vous lancez un sort, inflige un point de dégâts à l'adversaire au PV le plus bas. Donc voilà. J'aime bien ce deck-là. On va voir ce que ça va donner. Et je pense que... Alors, évidemment, contre les agros, ça peut être un peu compliqué. C'est quoi ça Eh, hey, je prends lui, je m'en fous. On ne peut pas refuser. Mais On pas... ne veut pas que je joue ou quoi Ok, donc il y a plein de decks hein, que je vais jouer euh, ce soir. Je vais essayer de faire 40 minutes par deck, à peu près. Comme ça, ça me permet... Donc là... Ok, je regarde l'heure. Comme ça, ça me permet de jouer euh, au moins 6 decks. Ce serait pas mal. Le track commence. Ok, Mirror de Chasseur. Euh, lui, on va le garder. Lui, on va le virer. Est-ce qu'on garde le Scribble Le Scribble, pardon Je crois que c'est ok. Je crois qu'on veut garder un maximum d'early game. Ça nous va. Ouais, je crois qu'on veut un, on, on veut l'early le plus bas. Avec ce paquet. Bon, on va pouvoir découvrir la nouvelle map, en fait. Accessoirement. Une collectionneuse de familiers pour aller chercher les tigres engloutis. Bah, ouais, j'ai pas trop de place après. Et c'est clair qu'on peut rajouter plein de cartes. Merci uh, Coradox13, merci pour le Prime, c'est gentil. Ça vous dit un petit La prochaine bête que vous invoquez reçoit plus un plus un. Et vous avez le son, non Moi je l'ai. Euh, alors c'est un peu problématique. Parce que ça veut dire qu'il joue euh, peut-être un bête aggro Et je suis pas sûr que notre deck soit très fort contre aggro Ça c'est Naga, ça marche bien avec ça Juste ça bon, Pour le moment on n'est pas trop mal Le son est très bas euh normalement non. Le but c'est que tu entendes les cartes, je vais voir mais non non, le son est bon comme d'habitude quoi. Bon là c'est cool, il a rien fait. Bon gardons la pièce hein. <rire> C'est trop drôle Et DJ hein. DJ dans la main hein. euh, Ça on prend Et ça on prend Ça hein, pour la curve Augmenter un peu la musique si vous voulez Volume principal Pas trop augmenter parce que l'idée c'est que ce soit un fond musical quand même. On n'est pas à un concert non plus, vous hein, voyez l'idée. En vrai c'est cool. En vrai c'est cool. Bon. Le sabre en trade bon a priori on a eu la même idée à voir pour oh, le moment on a eu la même idée bon ça c'est un peu lourd oh, oh il l'a eu le banjore ah il a le banjore il va être chiant à le détruire hein. Et il va être chiant à détruire. Ah c'est pas mal ça. C'est assez agressif ça. Hein. Ok. Là vous entendez un peu plus le son ou pas Après je veux pas faire ça tout le stream hein, c'est pour ça. Bon, les bananes je pense que ça va bien l'emmerder. Je pense que c'est très très agressif. Bon lui il arrive au prochain tour, c'est la fin du monde, hein, donc faut gagner vite. Hein. Euh, je crois qu'on va totalement ignorer ses créas. on va pas s'en sortir. Létal Euh... Il me manque non Il me manque hein Ouais non, hein on est d'accord hein Ouais ouais Il me tue pas là hein Non Bon bah heureusement qu'on a eu ce monsieur Muk sinon on aurait sûrement perdu Ouh. Ah heureusement qu'on a bourré hein Parce que ça quand ça arrive c'est la fin du monde Et là on n'a pas eu notre Sora 5 Malheureusement mais bon Ça reste chasseur et justement l'intérêt d'avoir une curve assez basse Ça nous a permis de grignoter vous voyez ces petits euh... C'est con mais lui finalement il a rentré beaucoup de dégâts hein. Il a rentré 10 dégâts et c'est ce qu'on voulait hein Mais par exemple, ce deck-là, je pense que contre les decks, contrôle, ça peut être tellement fort ou un peu mid-range lent. Ouais, c'est lent ça, mais après c'est trop fort. Mais je pense que typiquement les prêtres, on parlait des prêtres, genre là, peut-être que les prêtres allaient être trop forts. Enfin, peut-être que justement, ce genre de deck, ça peut battre prêtres. Tout ce qui va vouloir générer beaucoup, beaucoup de value, je pense que tu peux les, les avoir avec ce genre de chasseur Après peut-être que contre les decks très très agro, Après contre les aggro on a quand même une curve assez basse hein. Ouais c'est les nouvelles cartes signatures ça Elles sont sympas hein. Heureusement qu'il a pas de heal hein. Eh ben eh, en vrai pour un T7 c'est pas mal hein. Comment fonctionnent les drops sur Twitch Alors il y a rien à faire faut juste que tu lis ton compte Twitch à Voilà 100% de night sur cette nouvelle extension GG euh, Tu lis Twitch à... à Blizzard quoi Les drops sont, ac les drops sont actifs bien sûr Pistage hein, je pense L'idée en fait c'est d'avoir l'arme Le plus vite possible L'arme c'est vraiment la carte clé Donc euh, pistage important à garder le, le, La petite créa à deux Qui permet d'aller chercher l'arme Le fusil harpon on prend Ah, nice. On a déjà un banjo. Raccroche en main. Ok. On peut se jouer là. Un peu lourd, mais bon, c'est un guerrier plein de races. Parce que là, la bête de bête de fête, c'est plus un plus un serviteur de chaque type dans votre main. Donc, je pense, ça a un peu boosté toute sa main. Donc ça peut être chiant parce que c'est mid-range, c'est stompy. Après on a une très belle main. C'est-à-dire qu'on a ça, ça dans la curve. On a l'arme. Donc on a quand même, euh, voilà, on enchaîne bien et on a notre T4, notre T5. Et c'est clair que ça va être brutal quoi. Ça par exemple, je vais laisser un serviteur de dernier à plus 4 d'attaque tant que ce serviteur est en vie. Donc il faut tuer lui pour qu'il n'ait plus 4. Bon, ce qu'il est faisable avec le sabre. Ou alors on fait ça et l'arme ensuite. Ah, ouais, c'est pas mal, hein? contre cette merde? Quoi, quoi? Bon, je pense que c'est mieux de faire ça. Ouais, Trump, bah le streamer, on connaît. On connaît. Est... Ou le président. Sûrement l'ancien pré... président, je pense. Dans le doute, dans le doute, c'est l'ancien président. Ouais, plus un, plus un pour chaque type de serviteur que vous avez joué. Ouais, c'est des gros trucs, hein. Ah, c'est un beau bébé. hein. 6, 12, inflige 3 points de dégâts à chaque ad serviteur adverse. Ouais ah, C'est pas mal. Hein. Euh... Le muc est un peu risqué contre lui. Ouais mais c'est un beau bébé. Hein. En fait si on va sur la carte on peut voir ce que ça fait. Ouais, ça, ça va être chiant quand même à passer. Enfin, il peut le passer, mais ça va un peu blesser ses créas. On les tuer toutes. On board. Ça, on curve. Ça. C'est vrai que ça fait flipper ça, mais bon. Surtout contre ce genre de deck là. Après, au pire, on fait en... on est qu'à 19, donc c'est chaud, mais j'avoue qu'en ambition, ce serait pas mal. Bon, à voir, à voir. Oh non, la chatte. Il est temps finir. Ah bah ouais, bah là, là on est mort. On est mort sur le, le talent du jeune homme. Oh non, c'est trop frustrant de perdre sur exec. Oh, c'est trop frustrant. Bah, on est mort. Hein. Oh non. Là, on est mort là-dessus. On lui donne plein de bananes, on fait le trade, mais on meurt. Ah, oh, on était pas si mal, hein. Pourtant c'est un aggro, je pense que c'est un match-up qui sur le papier peut être très compliqué. De toute façon tout ce qui est bas de curve ça va être chiant, tout ce qui est haut curve c'est bien. Lui c'est un bas de curve mais... Bref on a fait guerrier c'est beaucoup trop fort. Merci NT Raphaël, merci pour le soutien, merci beaucoup. Ah trop dommage Trop dommage Bon la sortie était belle hein Mais peut-être que. Oh attendez Je suis encore en vie là Et je suis encore en vie hein ah, Dommage hein j'ai presque un létal ah, le problème c'est qu'on a rien derrière On peut pas me tuer à distance quand même, ça se fait pas pour un guerrier. <rire> Sérieux. Non, c'est bon. Il ah, y a trop de créa Il y a trop de créa. Top deck comme un vrai. Bah là, en vrai, je vois pas ce que je pourrais top deck. Ah, le... ah si! Oh le top. Ah non, mais non, ça coûte 10. J'allais dire le truc qui ramène tout, mais non, il coûte 10. <rire> Je suis con. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas un top deck. hein. Mais c'est pas mal en vrai. Non, mais on est à 1 là. Non, c'est la fin. Non, c'est la fin, on est mort. Hein. Ah, il aurait pu jouer à Stallor pour mettre des dégâts au prochain tour, mais je pense que je suis vu que je suis à 1 et qu'en vrai je joue Big. Je crois que c'était ton meilleur top deck. Ouais, j'ai l'impression. En fait, j'avais pas, euh, j'étais Drawing Dead là. Fallait pas être à 1. Ah, mais là, on a, on a vraiment perdu sur cet exec. Hein, parce que là, on perd tellement de points de vie. S'il a pas exec, on détruit son board. C'est-à-dire qu'on gagne euh, 10 lives de plus au moins. Son board, il est détruit. Derrière, on est beaucoup, beaucoup mieux. On peut prendre le lead. Je pense que cette game, elle est clairement gagnée s'il a pas exec. parce qu'on a sorti, elle était quand même vraiment forte. Donc là, on va jouer curvé. Ouais, le même. Ouais, ça permet de revoir le match-up. Guerrier-ménagerie peut être pas mal, ouais. Bon, on a un T1, T2, T3 l'arme. Faut voir. Ça c'est cool parce que finalement ça épure le deck Et ça permet d'augmenter les chances pour, Avec l'arme de choper une bête Le sort légendaire, ouais bah je pense qu'on va le voir bien sûr Y a moyen, y a moyen, bah dans ce match-up peut-être pas Peut-être que dans ce match-up ça va être chaud On a le fusil. Ouais, mais là, la sortie, elle est trop débile. Là, il pioche combien Deux cartes. Non, trois cartes. Ah, piocher un, puis recommencer. Ah ouais. Bon. Il est là-dedans. On a un Banjozor qui peut coûter. 8 mana. C'est beaucoup, 8 mana déjà. Ou monsieur Mucla qui coûte 4, on joue one curve. Euh. Maintenant s'il faut pas piécer, et filer. Non, attendons. Ah il va être chiant à détruire quand même le gros bébé. Sa hein. main est pleine en plus. Donc ça va être vrai. Là le Mucla il est strong. Hein. Ouais. On a l'arme, trade... Très... Eh, en vrai... Euh... En fait, j'ai envie de garder la pièce pour le cœur de Stronglerance. Je sais pas, en vrai, je sais pas si on aura le temps dans ce match-up, mais... En plus, il, y... il joue vraiment des trucs qui sont méchants, quoi. Bonjour à 8, on peut le jouer sur T7. Trade là. Gardons la pièce. Franchement, gardons la pièce. Elle hein. a 18, il faut aller la chercher. Hein. Les bananes, c'est un peu relou hein. pour Amana plus 1 plus 1. C'est pas les bananes de Battlegrounds hein, qui donnent plus de plus de de temps en temps. <rire> là si je dis pas de conneries, toutes les bananes elles font que plus un plus un. Sachant que je suis pas trop mal en point de vie. Ah il faut juste pas qu'il refasse comme tout à l'heure là. S'il refait euh, 4 mana, la naga et il trouve exec. Ah là c'est bon, je suis, dé... je suis dégoûté là. Arrête ah, ce jeu, je crois. Ça serait fort en ménagerie. Ça bourre, ça bourre. Attends, on va commencer par ça? Non, commençons par pistage. Ah non la petite 3 -1. On n'est pas bien là Non mais là le matchup il est très très aggro en face C'est pour ça que c'est compliqué Là son deck il est méga méga aggro Et en plus il est résilient C'est pas juste aggro agro-résilient donc forcément c'est compliqué ça c'est strong hein. oh waouh magnifique hein, l'amalgame instrumental. il a X effet, X est le nombre de races qu'il a joué il est sublime. Hein. Ouais, malheureusement, le banjo, on peut pas le caler maintenant. Il y aura lui, mais... Il faut vraiment le sort à 5 curvé en fait, dans ce deck. C'est fort aussi avec ça. Oh, dommage, pas curvé. Mais ouais, si en fait on arrive à T4... Après voilà, lui en fait il propose beaucoup de créa très très tôt. Ouais je pense que en vrai le, le, le guerrier on l'a enterré peut-être un peu vite. Hein. Parce que autant guerrier contrôle, bon je pense que c'est mort. Autant guerrier comme ça, en, fait, en termes de puissance ça a l'air tellement débile. Que... je pense qu'il y a moyen que ce soit très très cool. Ah le match-up il est trop polarisé. Nous ne pouvons rien faire ici. Ouais c'est trop compliqué. Ouais c'est ça. Faudrait voir contre un truc qui est un tout petit peu plus lent. Un poil plus contrôle. Et je pense qu'on est bien. Bah si je le tag je concede. Je, tu... Je regarderai les drops tout à l'heure. Ben, L'idée, c'est de faire un maximum de matchs contre des decks différents. Ah. Regvam, chasseur de démons. Bon, ça peut être le chasseur de démons big ou contrôle. Dans ce cas-là, je pense que le match-up peut être très intéressant. On va regarder toute cette main. Et, euh, et ça peut être évidemment la version ruée marginale qui va être évidemment un peu plus complexe. Après, on a cette combinaison pièce, grande ambition sur Elec. Je pense qu'au contrat gros, ça peut être fort. Et tu dis Lidari, bon. On connaît. Ouais, je gardais lec parce que j'ai le sort à 5. J'ai pas vraiment envie de buter ça. Ah. Ah, c'est un full face décidément. C'est un peu chiant là. Ah, je vais pièce esprit, on hein. va avoir une courbe derrière au pire. On va taper là et on aura filé là-dedans. Ouais la main était bien mais en, en face c'est encore un full face. Bon. Laissez-moi respirer, non de gueux, de non de gueux. Ah là là, c'est pas possible. Le problème, c'est que si on joue contre des des devs, eux, ils vont être cool, ils vont jouer des decks contrôle. Mais j'ai peur que les joueurs pro. Genre, Regvam et tout, euh, ils partent un peu plus sur les agros. Je me plains, mais c'est chiant. Là, ah, on est mort là. Bon, ça, c'est un bon top deck, mais le mal est fait. Hein. Je pense que le mal est fait. Ouais cette créature elle est intéressante Elle booste les autres quand... Ouais c'est violent hein. Ouais bah écoutez on est mort T5 Et pourtant euh, c'est pas faute d'avoir une curve intéressante Mais Malheureusement c'était beaucoup trop aggro Non mais il faut pas euh, la, la méta ça va pas être ça C'est juste que Rekvam c'est un joueur pro Et, et je pense qu'il est un petit peu plus intéressé Par euh, la victoire enfin, Après on aime tous gagner hein. D'ailleurs euh, moi je, je gagne pas je suis pas content mais bon. J'ai aussi préparé des agros, évidemment. Ou des trucs un peu plus mid-range, dirons-nous. Mage Bah voilà Entre Slissa. Slissa, c'est... Je pense qu'elle est cool. Je pense qu'elle a pris un deck cool. En tout cas, je pense que le match-up est beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'on garde ça pour aller chercher une autre arme On a déjà l'arme, je pense qu'il nous faut une bête. Ah bah. Ouais, euh, les mages qu'on a vus pour le moment, c'était mage freeze. Ou mage. Enfin, qu'on imagine. Mage freeze ou alors mage euh, mecha, peut-être. Peut-être une version un peu tempo. Oh waouh! Bon ça c'est cool quand même la combinaison Ouais Bon là c'est bien ça nous permet de tenir leur lit Apprenti du magistère Les sorts des arcanes coûtent un de moins Ok pas mieux de renvoyer l'arme pour la piocher avec la créa Bah le truc c'est que T2 parfois tu préfères braconnier. Tout simplement. Ça euh... ah, c'est super. Ouais T2 t'as peut-être envie de braconnier, tu vois. Pas de mage, jeu de lumière. Ah peut-être. Ah voilà. <rire> On veut être exaucé. si on va pas à esprit plutôt là on attaque avec l'arme je crois pas je que non je pense qu'on peut avoir un petit peu le temps de toute façon on va lui proposer du board donc va falloir qu'elle le, le gère sachant qu'on a un peu détruit son early game donc ça c'est quand même assez, assez cool c'est pas fait grignoter au début Montez le volume, vous piochez trois sorts, et en finale, vous faites la découverte d'un des sorts. Donc en gros, elle a 4 sorts, hein, c'est ça Ouais. Pas mal. Bon, et est cool. Ouais, on va faire ça. Ouais, c'est pas mal. hein On a le Roi Mukla. Le Roi Mukla, pour le coup, c'est vraiment une super carte dans le match-up. Le Mukla est cool. Bon. Peut-être qu'elle joue une version un peu contrôle. Genre avec... Euh le DJ Milose. Après, ce serait un freeze, non DJ Milose, Pyro, ce genre de choses. T'aurais eu cette sortie contre les aggro, t'étais bien Ah, je sais pas en vrai. Hein. Parce que là, c'est parce qu'elle joue pas aggro qu'on est bien. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pour ça, c'est une histoire de match-up. Là, on est bien parce que forcément, y a pas... elle a pas beaucoup de créa. C'est-à-dire que quand on détruit ses créas, elle en repose pas. Euh, sur le T4, elle a généré de la value. Elle a pas mis du board. Là où le guerrier, chaque tour, il mettait du board, chaque tour, il mettait du board. Et en plus, son board, c'était des boards qui étaient dégénérés. C'est-à-dire, pour 4 mana il jouait un truc qui coûtait 5 ou 6. Parce qu'il avait justement fait des combinaisons euh, intéressantes, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça. C'est un peu... Il faut faire attention à, à ce biais-là, quoi. On a l'impression qu'on qu a le board, qu'on a une belle sortie. Mais en fait, notre sortie elle est pas si bonne. C'est juste qu'elle, elle, elle, elle ne propose pas de... Elle joue un deck contrôle quoi, donc de base elle propose pas de board. Il est vraiment cool lui. Hein. Bon, on va attaquer avec l'arme quand même, hein. ça fait toujours un dégât. Bon, il y a un board à gérer, ça prend Blizzard. Jeu de lumière. C'est ok ça. J'aurais pu mal se mettre. Il y a toujours ça à gérer. Le petit Julien doré là. Oh, jeu de lumière. Bam, bam, bam, bam. Yep. Bon. Sachant que dès que je fais 3 victoires à la suite, je vous offre un méga bundle à 80 euros. On est à une victoire. On est à une victoire à la suite. Ouais. Encore une fois, jeu de lumière, on ne peut pas savoir. En fait, jeu de lumière, je pense, que ça peut être pas mal contre les decks avec des petites créas. Encore une fois, tu. Vois, en fait, c'est vraiment une histoire de match-up. C'est pour ça qu'il ne faut pas analyser, se dire, ah, mais bah, je perds contre un aggro, il y a trop d'aggro dans la méta. D'ailleurs, cette méta elle est particulière, vu que c'est une méta d'avant-première. De, de, mais... Ok. Mais par exemple, typiquement, tu joues contre un deck avec des euh, plein de petites cré... contre un deck avec des petites créas, le petit jeu de lumière là, bim bim bim, ça peut être pas mal. Nous évidemment, on joue des tons. Donc c'est un peu moins fort contre nous. Mais euh, vraiment, c'est une histoire de voilà, de, de... Encore une fois, c'est toujours une histoire de méta et il faut faire attention. Tu joues un deck méga gros et que tu joues contre euh, je sais pas un prêtre et que tu te fais éclater, ça veut pas dire que ton deck est mauvais, c'est juste que le match-up n'était pas gagnable. On va arme ou alors on fait braconnier ça. On verra. Peut-être l'arme quand même. Quoique que l'arme on a envie de faire après le sabre. Bah L'un n'empêche pas l'autre en vrai. Non parce que le sabre quand on va attaquer avec. il va On pourra sûrement pas l'écraser dans une créa. Ah si pour 3 elle a la 4-3. Euh, mais pour 3 elle a la 4-3. Ah. Non mais faisons ça. Ajoute deux sorts des arcanes de mage, à la fin de votre tour vous en défaussez. bah autant les tuer maintenant hein. Monsieur Mukla on a vu que c'était bien dans le match On peut le curver au prochain tour en plus Ouais le monsieur Mukla ça va être un beau truc Merci Be Wonder pour le soutien euh, non pour le moment j'ai pas joué d'autres decks. c'est le premier deck que je joue Je vais essayer de faire euh, voilà un peu moins d'une heure sur chaque deck je pense que je fais encore deux games avec ce deck et ensuite on, on passe sur euh, celui d'après. Bon, L'idée c'est vraiment d'avoir une, une vision à peu près, euh, un, un, un aperçu on va dire, un aperçu des decks. Hein. Je peux pas faire une heure, une heure et demie sur chaque deck et voilà. Donc euh, on verra pas beaucoup de match à chaque fois mais voilà, ça permet de voir comment ça se tient, quelle, quelle, quelle sortie le deck peut faire à peu près. Encore une fois, hein, toutes les versions ne sont pas optimisées. Hein. On est sur euh, une avant-première. Ah, bah là c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais, je veux pas jouer Muclaon Curve. Je pense que c'est mieux de faire ça. Euh... Ça c'est copier le sort au coût le plus élevé. Pour 3, le petit 4-3 méca très intéressant. Mais j'imagine qu'elle doit jouer un deck avec des pyro et tout. Faut essayer de la tuer avant que le DJ Milouz arrive. DJ Milouz qui coûte 10 mana et il arrive en jeu et dit « Tous vos sorts coûtent 0. » Ou 1 mana je crois. « Tous vos sorts coûtent euh, 0 ou 1. » Et dès qu'on en joue un, ça augmente les coûts à chaque fois. Est-ce que Guerrier peut revenir dans la méta Guerrier contrôle, je ne pense pas. Guerrier mid, faut voir. Bon. Bah, il faut le détruire, ça. Hein. C'est 6 life, hein. Mais. Tu le détruis pas, c'est la fin. Hein. Surtout avec mon deck, hein. Le banjo, -Olé. Il est bizarre, hein. En vrai, il est vraiment très très cher, hein, Mais. <rire> c'est vrai, hein. Pour 10 mana, t'as un truc qui est pas incroyable, mais en même temps, t'as pas mieux. Banjozor. Bah, 6 life, c'est dur pour. Euh... Enfin, faut voir, mais ouais les artworks sont cool. L'image elle est rigolote. On arrive vers notre hydrolodon. Le petit ping pré shot Ah, j'ai envie de le faire, mais non je pense c'est ça. D'abord, euh... ouais, si c'est ça, j'aurais pu attaquer avec la 2-2 avant. Bam, l'idée c'est que le banjozor soit protégé. Je veux pas blesser mon banjozor. Bon, il y a quand même des choses à gérer hein, sur le board. Hein. Sirène, oh waouh, en fait c'est ça. Objection, objection, c'est infâme pour nous. Bon, Est-ce qu'elle arrivera suffisamment à partir en combo? Les bananes. Ah, avec les bananes, euh, c'est pas mal. Hein. <rire> on l'a aidé, on est cool. Hein. Ouais, objection, c'est infâme. Hein. Ça compte la créa, hein, si je dis pas de bêtises. Après, on a quelques petites créas dans le paquet. Oh, Nice. Fait ça? Est-ce qu'on va pas face? Est-ce qu'on peut pas la, la tuer là? J'ai 10 plus 5, j'ai 15. En vrai, j'ai peut-être l'étale. Hein. Ah, Je suis pas loin. Hein. Ah si, j'ai l'étale. Ouais, ouais. Parce que là, il a pris plus 6. J'aurais pu avoir euh, le King Crutch. si j'ai l'étal. Deux victoires à la suite. 2-2-2-2-2. Deux, deux, deux, deux, deux. Là, les... vos fesses font bravo. Vous hein. voyez on, on a joué contre guerrier, on... on se fait 2-0. Là, on joue contre un deck plus lent, 2-0. Je pense que c'est le genre de deck un peu polarisé qui va dépendre de la méta. Si la méta est un peu lente, avec des combos... avec Ça, c'est un deck combo. Enfin, c'est un espèce de contrôle combo. Donc voilà, si la méta est un peu lente... Peut-être un bon deck si la méta est très aggro. Après, on peut aussi le tecker un peu, enlever quelques gros tons, rajouter des, des petits secrets, des petits trucs comme ça. Mais un deck chasseur contrôle de base, ça reste compliqué contre enfin, un big chasseur. Ça reste toujours compliqué contre aggro. On soit à 40 ou 45% dans le matchup, dans tous les cas, pas fou. Ah, un autre guerrier. Ah, j'espère jouer contre un guerrier contrôle. Et malheureusement, je pense que ce sera un guerrier euh, tempo. On va garder le fusil. On va garder le pistage. Pour avoir un T2 on curve. Si on gagne, euh, je vous offre un bundle. Alors le braconnier serait pas mal. Ouais, la petite braconnière, pardon. tenir en fait hein. oh une version contrôle oui oui oui oui oh, j'ai dit oui oh une version contrôle une fois que vous avez <rire> trop cool toi que vous avez gagné des points d'armure gagne deux points d'armure de plus ouais c'est un dev ça ah, les devs ils sont beaux jeux hein, je vous ai dit hein. le joueur pro regvam bim lui il va à l'essentiel il veut gagner le joueur pro il est la ah, merde tout ça quand même peut-être un peu enflammé. Bon. Le Banjo Zork ou tu es mana c'est un peu cher mais... Ah pince au troll, non non je me suis enflammé. Ça va être chaud. Ouais. J'épure le deck. Et après, on fait ça. De toute façon, on sait que pour gagner, il faut grande ambition. Hein. Il faut faire grande ambition et tenir derrière. Donc, euh, ça va être ça. Prochain tour, on va, entre guillemets, rien faire. Et c'est ça le problème de grande ambition. C'est que la carte en soi, elle est totalement médiocre. Mais là encore ça va, on a à peu près géré le début. Les cartes signatures, on dirait même plus des cartes Hearthstone. Bah si. Allez, let's go, enfin. Il y a des cartes Hearthstone 2.0, c'est le nouveau Hearthstone. Bah moi je trouve ça plus sympa que les cartes signatures. Hein. Les cartes signatures c'était... Ça allait pas assez loin je trouve Là on est vraiment dans, l... dans du Hearthstone quoi Une carte super drôle Avec un effet euh, visuel Un effet euh, sonore et tout C'est pour ça que Hearthstone ça, ça fonctionne Parce que c'est un jeu qui est plein de couleurs Plein de musique et tout Donc là on revient à ce qu'était Hearthstone au début C'est intéressant moi Bon lui il arrive dans deux tours pour bon, le moment on est à 26. Le problème c'est que là il a mis un board énorme. On est dans le mal. Ça, ça met pas assez de dégâts. Ah, il pioche ton deck. Parce que ça, c'est des murlocs. Ça c'est un naga. Ça c'est un huran. Ah, j'ai plus... J'ai cru que c'était un contrôle. Je crois que le bundle il va vous filer sous le nez, hein, là, celui-là. Je vais essayer de me défendre. Hein. Après, ça c'est super strong. j'ai l'impression que ça ne suffira pas. Le Muk, là, il est. Ouais, il va jouer plein de bananes. En même temps, s'il joue des bananes, il met pas de board. Non, c'est quoi? C'est ça, ça. Sûrement, hein. es-tu es là Ça, ça... Prochain tour, il y a ce gars-là. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner banané, banané maintenant. Les devs qui jouent à fond pour ne pas donner leur bundle <rire> Ouais, ils tapent <va> pas. <rire> les devs c'est des bons joueurs hein. c'est sûrement des meilleurs joueurs que les non devs. Hein. c'est peut-être ceux qui jouent le plus au jeu donc euh, en général leur niveau il est pas mauvais mais ils ont ce petit côté folie qui est agréable je trouve voilà la folie je la prends dans le visage quand même mais <rire> définitivement le match-up il est pas gagnable en vrai c'est dommage ah j'aime bien ça Bon, on a le taunt. Ah, le muc là, on peut pas le jouer. Ça, ça, ça tiendra pas. Esprit. Ouais... On n'aura jamais joué le. Ce sera la dernière game là. On n'aura jamais joué le cœur de glorance Mais je pense de toute façon si on le joue on a gagné. Hein. C'est vraiment le genre de sort. Euh... Bon, va falloir passer cette 7-12, cette 7, 6-12. Ça c'est horrible. Hein. Ça ça donne vraiment envie d'en de... finir avec la vie. Hein. Oh non, l'exec, mais ils ont tous ça! Ils ont tout ça, sérieux! Bah ouais, mais je peux pas gagner, dommage! Ah, c'est ingagnable. Ouais, deux fois je prends exec. Sans déconner, je, en vrai, je suis même pas sûr que le match-up soit mauvais. On a pris deux fois exec. Ouais, GG. Non, sérieux, deux fois exec, quoi. Oh non, on est pas mal. Franchement, dans cette game, on est pas mal. Hein, parce que normalement, ces deux créatures, ils les écrasent dedans. Tu me rajoutes 7 points de vie. Eh, en vrai, 7 points de vie, euh... ah non, c'est honteux. Ah, c'est trop dommage, là. Ah, oh, c'est trop trop dommage. Les devs, ils sont vraiment pas fun, en vrai. <rire> ils sont fun que quand ils créent les cartes, mais après, ils ont perdu tout leur fun dans les games. Oh non bon bah on a perdu cocon de guerrier mais vous voyez le deck est plutôt intéressant je pense qu'il a un beau potentiel après il faudra voir évidemment en fonction de la méta mais c'est validé mais avec un point d'interrogation c'est polarisé et validé je dirais